Je suis tout à fait étonné de voir qu'à travers le monde, ce sont les personnalités politiques qui parlent de maladie. Et on n'écoute pas ce que disent les médecins. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, on se réunit. Et puis, nécessairement, ensemble, on trouve ce qu'il faut faire. Tout ce que nous avons commencé à jour, c'est pour être de bons fonctionnaires occidentaux. C'est pour développer la France, l'Angleterre, les États-Unis. Nous savons que le monde est immense. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le monde que nous ne connaissons pas. Quelqu'un a donné une idée qui ne tue personne. On dit bah oui. Il faut adopter une tactique. Si on estime que la tactique, c'est que chacun aille consulter d'abord son parti. Et d'ailleurs, tout naturellement, quand on dit on va avoir une réunion générale, depuis. 82 je fais de l'agitation de 82 à 2017 ça ne fait pas beaucoup de temps ça